Donc voilà, une interruption oui interruption comme d'habitude, indépendante de notre volonté. Donc ce sera la partie 2 de notre émission 78, Banque Populaire de Chine. Voilà. Donc je suis reparti sur le Falun Gong. Donc Le Falun Gong est une discipline de Qigong, maîtrise du souffle. Cette discipline millénaire est indissociable de la tradition taoïste. Donc les taoïstes, les bouddhistes et les confucianistes ont développé des écoles de Qigong. Donc le vie spirituel de l'ère post-mao, ça c'est ce que j'ai dit, mais je reprends à cet endroit-là pour que les gens de la première partie puisse reprendre le cheminement au début des années 80 la population chinoise se retrouve assez désemparée parce qu'il y a eu la révolution culturelle on a, on a tué beaucoup d'intellectuels on, on, a, on a mis la société sans dessus dessous et en fin de compte les gens vont rechercher dans leurs sources culturelles et spirituelles des racines. Et donc le parti communiste chinois y voit dans ce renouveau du Qikong, euh, à travers le mouvement populaire de Falun Gong, une opportunité pour imposer sa politique de conquête des marchés planétaires. Avec une main d'œuvre très bon marché et la maîtrise du souffle nécessaire et indispensable au développement technologique à forte valeur ajoutée. Et donc c'est le Parti Communiste Chinois qui va faire la promotion du Falun Gong, euh, aimé depuis les années 80. Mais qu'est-ce qui va se passer Malheureusement, pour les oligarques du Parti Communiste Chinois, contrairement aux pères de l'Église, les enseignants du Falun Gong prêchent une transformation personnelle dont les seuls maîtres sont authenticité, bonté, tolérance. Cette transformation spirituelle individuelle qui tend à mettre en accord pensée et action consacre ainsi l'unité entre le corps et l'esprit. Et l'autonomie intrinsèque à tous les êtres vivants ne permet in fine que l'émergence de sociétés de partage aux économies circulaires orientées prioritairement vers l'harmonie entre tous les êtres vivants donc des sociétés totalement antinomiques avec le mortel accroissement continu de la production de biens matériels et une parité monétaire au service du développement des exportations au mépris de l'intérêt général des peuples. Donc ces pères du Falun Gong forment-ils une dangereuse bande débridée de charpentiers juifs qui aspirent à préserver leur anonymat pour éviter l'écueil égotique sur Wikipedia.org, on peut lire à propos du Falun Gong « L'absence de structure hiérarchique est remplacée par l'utilisation intensive d'Internet permettant de former une communauté virtuelle des pratiquants. » Donc je mettrai le lien vers cette citation. Alors dirigez. Qui, qui a écrit la page de... Non non, non, non, non, non, c'est toujours. À Donc, à l'époque, dirigé par Yang Zemin, le parti communiste chinois est devenu hostile au Falun Gong en 1999. Tu as le bonjour de Franck Payan en direct Ah, ben bah, Franck, euh, bonsoir. Donc, la recherche ah, sincère d'authenticité, de bonté et de tolérance de nombreux adeptes du Falun Gong les conduisaient à dénoncer la corruption endémique sévissant à tous les niveaux parmi les commissaires du Parti communiste chinois. La répression sauvage de ces dangereuses sectes a été confiée au bureau 610. Alors 610 pour 10 juin, parce que c'est le 10 juin 1999 que le Parti communiste chinois a lancé une grande campagne contre tous les adeptes du Falun Gong. Alors, ce bureau 610 va coordonner et or orchestrer une campagne de propagande, un peu à la Tony Le Denis et de diffamation de la pratique du Falun Gong, à l'échelle nationale et internationale, grâce aux médias officiels chinois. Les Chinois, Tony Le Oui, un petit peu dans l'esprit, je trouve. Il est, il est très parti communiste chinois, ou même parti communiste français, vu les dernières déclarations euh, de sa tête de liste. Donc, cette campagne... Elle utilise le lavage de cerveau dans le milieu professionnel, social et éducatif. Alors les pratiquants sont ensuite dénoncés et arrêtés à travers la Chine. Lors de leur emprisonnement, les adeptes du Falun Gong sont torturés et assassinés. Alors sur le site falunginfo.fr, voilà ce que j'ai pu trouver comme chiffre au sujet de cette persécution. 20 à 40 millions de pratiquants de Falun Gong en Chine en 2009, c'est-à-dire dix ans après son interdiction. 450 000 à 1 million de pratiquants du Falun Gong détenus dans des camps de travail, des prisons et autres systèmes de détention. Cette estimation est réalisée par le journaliste d'investigation et spécialiste de la Chine Ethan Gutmann, donc je, je donnerai aussi le lien vers cette estimation. 4200 adeptes morts suite à des tortures en détention. 40 000 adeptes tués pour prélèvement d'organes. Chiffres tirés de deux rapports indépendants, celui de David Kilcourt, ancien secrétaire d'État canadien pour l'Asie-Pacifique, et David Matas, avocat des droits de l'homme renommé et celui du journaliste Ethan Gutman. Donc la source, euh, falooninfo.fr, je la mettrai aussi euh, sous la vidéo. Et donc, je vais vous citer maintenant un, un article euh, de leséchos.fr. Bonjour du... de Tony Ledoni. Eh bien, bonjour Tony. Donc leséchos.fr du 18 décembre 2018, donc c'est très récent. Google aurait arrêté son projet Dragonfly avec la Chine. Ce moteur de recherche intégrant la censure de Pékin n'a officiellement jamais existé. Un rapport conclut pourtant à son arrêt temporaire sur fond de polémique. 265.com, un site web chinois très fréquenté, racheté par Google en 2008, compilait depuis plusieurs années des montagnes de données sur les comportements des internautes chinois et sur leurs requêtes fréquentes en ligne. Question pour toi de la part de Tony, qui demande, es-tu heureux Pas de problème, moi, moi ça va très bien pour le moment, je ne suis pas encore en camp de travail ou de rééducation. Donc des données critiques pour le groupe américain qui aurait dès lors commencé à travailler sur le prototype Dragonfly. Et donc la société Google travaille sur un moteur de recherche qui va permettre à la République populaire de Chine de bien cibler... Euh, ses opposants sur euh, les réseaux et sur Internet. Voilà, je donnerai la source de cet article qui est un article des échos.fr. Donc aujourd'hui, les passes d'armes commerciales, juridiques et internationales entre l'impérialisme capitaliste libéral américain déclinant et l'impérialisme capitaliste totalitaire chinois qui a décroché la face cachée de la Lune. Il ne faut pas oublier que 2 kg de roches lunaires devraient être collectées et ramenées sur Terre par la mission Chang'e-5 en 2019, s'accordent pour faire la promotion de la dangereuse et mortifère 5G. Voilà, C'est-à-dire que le capitalisme américain, le capitalisme chinois font la promotion de la 5G au mépris des intérêts sanitaires et sociaux euh, communs à tous les peuples et plus largement à tous les êtres vivants. La 5G est le cheval de Troie d'une dictature mondiale, militaro-industrielle, nucléarisée, où les êtres doivent être localisés, surveillés, canalisés, utilisés en temps réel, et le tribut dû aux puissantes oligarchies doit, du berceau au tombeau, être prélevé quotidiennement à la source. Rien ne doit pouvoir être acheté ou vendu sans que cela échappe à leur chaîne bureaucratique, comptable, robotisée. Tu nous parles de technologie Je parle de technologie. C'est la Alors, ces nouveaux seigneurs de guerre se battent entre eux pour la maîtrise des technologies de l'information et de la télécommunication, ce qu'on appelle les TIC. Voilà, c'est les toc-toc du TIC. Ces technologies sont les clés de l'abîme de la nuisible croissance du commerce international. Donc, Huawei, je crois que ça se dit comme ça, H-U-A-W-E-I, -E Huawei est en place de détrôner le leader mondial Samsung, Corée du Sud, donc Huawei chinois, sur le marché stratégique des smartphones. Alors, cette entreprise chinoise, donc il y a des filiales euh, du Y euh, au Royaume-Uni. Comment tu l'écris Y Parce que si c'est Huawei, c'est pas H-U-A-W-E-Y. Huawei. Huawei, c'est un, -E y -way. Y -way, un concurrent. Cool. Voilà, donc cette société chinoise fondée en 1997 a des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et au Canada. Elle est déjà devant Apple euh, sur le secteur d'activité industrielle des smartphones. Donc le yuan, le Renminbi, qui signifie monnaie du peuple, est dès à présent la monnaie pivot de la majorité des échanges internationaux de produits manufacturés. Le dragon chinois dévore ses victimes par le ventre, soit par la pénurie qui précède l'annexion, donc le concentré de tomates et la perte de l'autosuffisance alimentaire en Afrique, par exemple, soit par l'abondance, qui précède la dépendance, 1% de la consommation américaine de produits manufacturés en 1991 et 10% en 2016. C'est quoi l'abondance la justement dans ce, euh, Eh bien, les, la République populaire de Chine produit presque 30% de tous les produits manufacturés vendus en Occident. Et donc, cette corne d'abondance de téléphones portables, euh, décrans plats c'est devenu non seulement une manne financière, mais aussi un cheval de Troie. C'est pour ça qu'actuellement, il y a un grand procès. Je sous-entends que c'est une guerre, mais je, je vais en parler. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé le 12 août 2000. Le 12 août 2000, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins euh, 441 Kursk, le course. Oui, qui a été mis en service en 1994. Hein. C'est pas une terrible histoire, il sombre avec ses 118 hommes euh, d'équipage. Alors... On baisse au fond qu'on qu ne va pas laisser au fond, on va laisser et dynaminer une partie du submersible au fond. Et je vais expliquer, c'est une démonstration de torpilles va 11 Cheval. Ce sont des torpilles véloces à supercavitation. Et donc c'est une démonstration pour des officiels euh, de la marine de la République populaire euh, de Chine. Et c'est l'explication euh, du, du contexte plausible... De cette terrible catastrophe. Voilà. Mais le 1er avril 2001, il y a eu l'incident de l'île Dayline. Ah oui. Un pilote militaire chinois trouve la mort lors de l'interception réussie d'un avion espion américain. Le programme spatial chinois inquiète et intéresse le complexe militaro-industriel américain. Alors, perte de l'hégémonie scientifique et technique américaine, voilà. Donc, on parle des Chinois dans l'espace. Alors, Mais on va en parler dans la revue Nature du 9 août 2017, donc la revue Nature qui est très connue euh, au niveau scientifique. Donc la Chine, leader des communications quantiques, l'équipe de Pan Zhang Wei de l'Université de Sciences et Technologies de Chine a réalisé trois démonstrations essentielles jusqu'alors seulement réussi au sol, sur, sur des fibres optiques. Donc, de manière hertienne, on a fait une expérience réussie euh, d'intrication et de cryptographie. Donc, effectivement, euh, aujourd'hui, au niveau scientifique et technique, euh, la dictature monstrueuse euh, de la République populaire de Chine euh, dame le pion euh, euh, à nos dictatures à la fois euh, de la Fédération euh, de Russie et de la Fédération des États-Unis d'Amérique. Alors, quel monde voulons-nous Un monde où les abominables secrets des, riques, des riches sont euh, quantiquement cryptés, mais où les pauvres n'auront plus aucun refuge réel ou virtuel. Un monde où la servilité, l'efficacité et la pensée unique viendront définitivement oblitérer l'authenticité, la bonté et la tolérance. Moi, je choisis le monde circulaire, viable et pérenne, des charpentiers sans aucune langue de bois. Alors, il faut comprendre aussi, que la, les expériences que fait Pierre Merechkovski sur le stabilisateur du téléphone portable de marque qui lui permet certainement de, de, de cadrer à peu près mon nombril ou, ou, voir, ou voir les feuilles que je suis en train de lire euh, ne doit pas nous faire oublier notre sujet c'est à dire que nous nous sommes vraiment des poids plumes il faut bien comprendre que la république populaire de Chine elle représente au niveau de la superficie 9, 9,597 millions de kilomètres carrés, alors que la France ne fait que 643 801 kilomètres carrés. Ça veut dire que le territoire français représente 6,7% de la surface du territoire français. Mais si, si on en vient après euh, à la population, eh bien les 1,7% 386 milliards d'habitants de la République de la Populaire de Chine, ça c'est un chiffre de la Banque mondiale de 2017, par rapport aux 66,99 millions d'habitants du territoire métropolitain français, d'après l'INSEE en 2019, eh bien, la population de la France représente 4,83% de la population de la République populaire de Chine. La 5ème euh, République, à travers euh, son. Euh, oui, la 5 euh, République, en en... le 24 janvier 1954, à travers euh, son, son dictateur local Charles de Gaulle, avait re reconnu la République populaire de Chine de Mao Zedong. Il s'agissait effectivement d'instances de, de, bureaucratiques euh, qui se reconnaissaient entre elles. Mais aujourd'hui, avec euh, Jinping, Okay. en 2013 qui est au pouvoir euh, euh, en Chine ou avec le président Emmanuel Macron qui est au pouvoir depuis 2019 en France, on voit que les rapports sont excellents entre, entre ces gens qui ont peu à faire euh, de ce que désirent les peuples. Et donc moi si j'ai fait cette émission, c'est que je sais que cette immense opposition euh, euh, insubordonnée, non violente et active, et Underground en Chine rejoint toutes les oppositions à travers le monde. Euh, les opposants au sein de la Fédération mafieuse de Russie, les opposants au sein de la Fédération des États-Unis d'Amérique, les opposants au sein de tous les États-nations, tous ces gens qui veulent défendre leur culture et qui veulent défendre leur vie, qui veulent défendre la viabilité de leur territoire sur le court, le moyen. Et le long terme, qui veulent défendre à la fois les cétacés, les pingouins, les pélicans, les fourmis, les castors et les hérissons, qui sont, qui sont chers à certains mouvements écologistes français. Oui, les Alors, et, et, et il veut réagir, non, Pierre, non, sur là, les hérissons. Non, non, les hérissons, je suis pas d'accord. Déjà, les flamands, ils sont roses et ils ne sont pas rouges. Ah, voilà. et, puis, et puis les hérissons, non, les hérissons, c'est vraiment l'individualisme forcené. Je pense qu'ils n'ont rien, rien à faire dans la République pop de Chine. Moi, je suis d'accord pour les flamands, parce que, moi, on voit ce que les roses ont fait en France, et donc le flamand rose, effectivement, doit certainement être un socialiste international, et effectivement, il ne devrait plus avoir de droits cité. Par contre, moi, je trouve le hérisson assez sympathique, contrairement à mon ami Pierre Merachkowski. Et donc, voilà, encore un schisme entre hérisson, c'est un propriétaire terrien, qui fait des barrières, qui fait des, des trucs à lui. C'est vraiment le, le petit bourgeois par excellence. Mais alors tu es un hérisson, parce que Tony le Denis, je, je dénonce, parce que tu es propriétaire de ton appartement. Non, non, c'est le notaire, Comme ma mère est décédée... L'appartement, euh, bah, je crois qu'il est aux impôts, mmh. le notaire, ah il, il, il, il est à personne, pour l'instant. Ah, il est à personne. Enfin, il n'est pas à tout le monde. Le fait qu'il soit à personne, c'est ça qui est intéressant dans, la, dans le droit bourgeois, le fait qu'il soit à personne ne signifie pas qu'il soit à tout le monde. C'est ben, pas... très intéressant, oui, ça. Alors, très intéressant. Effectivement, le personne n'est pas tout le monde. Voilà. Effectivement, mais moi, je, je serais pour la propriété d'usage, ce qui éviterait que, justement, plein de pauvres gens pas de passent, passent la majorité alors, de leurs revenus alors, dans, dans un loyer. Alors, il semblerait que, comme j'habite là depuis 30 ans, en fait, par usage, c'est à moi voilà mais Et ça donc, reste tu es à confirmer es propriétaire d'usage oui mais alors je suis propriétaire d'usage ça espère. veut dire que tu l'utilises oui, oui mais bien. alors est-ce que ça veut dire que je suis propriétaire tout seul bah, si la propriété d'usage si tu meurs tu n'en as plus usage ce sera donné à quelqu'un d'autre ah bah donc je suis pas alors. Eh bah voilà bah, c'est une bonne chose nous c'est ce ouais. qu'on veut c'est ce monde là ouais. que je veux moi, je parce qu'il y a aussi l'histoire il y a aussi l'histoire de la nue propriété. Alors que ah oui, consuel... mais alors ça, moi franchement, es c'est tout, tout, tout, assez obscène, là, la nue propriété, ouais, ouais, des trucs comme pas, ça. Demander donc, à Tony. A oui, Tony doit donc, parfaitement comprendre ce que ça, que ça veut dire nue propriété et tout ça. Moi, j'y comprends strictement rien possible, à, toi, à ce jargon de notaire. Ouais, euh, euh, voilà, donc euh, effectivement, ces bureaucraties se nourrissent d'un jargon. Tu Oui, mais il ne faut pas oublier quand même que quand les terres des Amérindiens ont été annexées par ces Européens, eh bien, on parlait de ces terres comme de terres n'appartenant à personne, euh, parce que justement, il n'y avait pas de titre de propriété. Et effectivement rapport vie, bien, pas pour ça. Alors, justement, il va falloir, euh, au niveau international, revenir à, à la propriété d'usage et mettre à bas euh, tous ces systèmes capitalistes, parce que n'oublions pas que la propriété d'État, mais du temps de Staline, il y avait des apparatiques qui avaient de superbes villas en Crimée, euh, qui buvaient leur vodka tous les jours, euh, qui sautaient des petits figues, notamment comme ce tortionnaire Beria. Euh, qui, qui, tra qui travaillait pour le KGB, qui oui. faisait enlever des jeunes filles dans, dans Moscou, qui les violaient, qui les assassinaient, et après, qui, pour que les familles ne portent pas plainte, il ben, les envoyait dans, dans des camps d'extermination. Il paraît que Mao Zedong a eu énormément de concubines qui choisissaient euh, comme ça dans la population et qu'il aurait une, une énorme descendance. C'est-à-dire que si on avait euh, des gens qui allaient faire des études euh, au niveau de la génétique en Chine, on serait surpris du nombre de décédents de Mao Zedong. Donc, N'oublions jamais que la dictature, euh, le, le, les hiérarchies sont des déviances euh, de l'éthologie des grands primates et que nous sommes aujourd'hui, enfin les opposants, les véritables opposants, comme mon ami Eric Pététain que je salue au passage, je sais qu'il ne peut pas nous regarder. Alors moi je vais t'expliquer, il est, il, est, il, est, il, il est dans un foyer... Euh, il n'a même pas internet, euh, les seules fois où il a pu aller sur internet, euh, l'entreprise Facebook France l'empêche d'avoir accès à sa propre page euh, Eric Potetin et il a les séquelles euh, physiques et psychologiques de quelqu'un qui a subi des injections de Risterdal, qui est normalement un médicament pour traiter la schizophrénie. Euh, je sais que qu'Éric Pététain voyait un médecin, je n'ai pas à parler de sa situation médicale, n'étant moi-même pas médecin, mais ce que je sais, c'est qu'Éric Pététain n'est pas schizophrène. Le mot, c'est quoi un schizophrène Un schizophrène, euh, souvent il est dangereux pour lui-même et pour les autres, c'est une personne dont on dit « allez, qu'il a des dédoublements de personnalité, c'est quelqu'un qui peut entendre des, des voix et qui peut avoir des comportements effectivement très dangereux pour les, les autres, autres et pour lui-même. Euh, non, c'est quelqu'un qui n'a plus la, la maîtrise de lui-même. De, de lui et il y a eu, il y a des infirmiers, des infirmières qui avaient été décapités par des schizophrènes, qui n'avaient pas, ou mal pris leur traitement, ou qui n'avaient pas été surveillés. Ce n'est pas du tout... avec Jackie et Hyde. Euh, non, la, la, euh, Dr. Jekyll, un, euh, non Dr, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est un roman de Stevenson, c'est un roman qui est euh, sur euh, la création de drogues synthétiques qui vont permettre de modifier le comportement. On est là plutôt sur une œuvre d'anticipation, qui préfigure ce que feront plus tard euh, l'Allemagne nazie, qui vont, qui vont mettre au point le LSD, qui au début devait être une arme de guerre, ça devait être des bombes qu'on envoyait euh, sur les populations et sur les troupes, ce qui fait qu'on pouvait les désarmer, c'est-à-dire les mecs étaient dans un tel délire, et il semblerait que l'armée américaine ait utilisé ça... Euh, en France, euh, dans l'eau, euh, euh, je, je retrouverai le lien, je le mettrai dessous, euh, justement, au début c'était une arme, et effectivement, après, euh, euh, ça a été utilisé euh, par les bitniks et après les hippies, euh, comme, euh, comme un hallucinogène, voilà le, le LSD, la fameuse chanson des Beatles, Lucy the in the Sky with them. Diamonds. Donc on le voit bien, les sous-marins jaunes n'ont rien à voir avec les gilets jaunes, mais par contre je, je dirais que le jaune, euh, c est, c est, euh, cette couleur qui est utilisée pour les fûts nucléaires, euh, on pourrait euh, à travers cet effet thromboscopique rouge qui nous rappelle l'état d'urgence oui, et, et, et, et cette nécessité de continuer à fabriquer nos médias de manière désintéressée et à fabriquer nos propres contre-propagandes parce que parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de propagande, dans un monde de gens qui vendent et vous avez remarqué à Radar nous, nous avons rien vendu depuis le début de l'émission, euh, à aucun moment nous avons fait une annonce pour vendre quoi que ce soit euh, et donc nous ne sommes pas une entreprise commerciale, nous nous sommes une entreprise bénévole et surtout insubordonnée. Et c'est sur cette insubordination et sur cette résistance mondiale non violente que représente pour moi le Falun Gong. Je, je suis un peu comme M. Jourdain. Je ne, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je ne mange pas de viande et, et, pas et, je, et je suis très bavard mais je découvre que dans mes pratiques personnelles même respiratoires parce que quand j'avais 30 ans j'ai eu des angoisses et j'ai appris moi-même à respirer et en fin de compte je me suis aperçu que j'étais un pratiquant du Falun Gong et, et, je, et je dis bravo à tous ces opposants qui au sein de la république populaire de Chine de manière underground gardent ancrer en eux la force, le « qui » qui va leur permettre de faire chuter le monstre parce que la chute de la République populaire de Chine sera le début d'une nouvelle ère mondiale pour l'ensemble de la Terre. Parce que le smog à Pékin, toute la pollution des provinces où il n'y a plus d'oiseaux, eh bien la Chine, la population chinoise vit le monde de demain, cet horrible monde que nous préparent les complexes militaro-industriels. Et donc pour échapper à ça, pas de chef. L'imagination, la non-violence et l'insubordination et le sabotage interne de tous ces États-nations qui ne veulent qu'une chose, leur intérêt et notre mort. Je vous dis à dans 15 jours pour notre prochaine émission Radar, la 79, hein. petit à petit on y, on y arrive. Et je te remercie, Marc, parce que, bah tiens, hop, tiens, voilà, tu vas, tu vas faire la fin. Bah, tu nous parlais de droit d'usage. J'utilise ton micro, est-ce que ça en fait ma propriété Non. Non, c'est toujours le tien, malgré que je l'utilise. C'est ton micro, le temps que tu l'utilises. D'accord. Si tu utilises le micro, est-ce que c'est le tien bah, Pas du tout. Et toi Mais Je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. de couleur. droit d'usage je te prête un micro, Bois. tu l'utilises, est-ce que c'est à toi Ouais bah écoute, bah, je sais même pas ce que ça veut dire, moi, moi, moi le langage des humains, ça fait longtemps que je n'y comprends plus rien. Est-ce que c'est un micro Bois. Bois. Bois. Mais avant es mais Attends, là. Si tu là, un tu Bruno, mais avant, Bruno. Si oui. je te prie oui. le micro, est-ce que ça tu peux dire qu'il t'appartient Mais bien sûr qu'il m'appartient, tout m'appartient C'est mon <rire> micro, et d'ailleurs, c'est pas seulement mon micro, c'est mon Roger aussi, c'est mon Marc. Donc, c'est à moi, mais bon, pas vraiment à moi, parce que tout a une fin, il faut que je le passe quand même. Je vais pas rester avec le micro, parce qu'il y aura un moment où je ne plus savoir quoi dire. Euh, je ne sais pas si mon Roger est d'accord avec moi. Qu'en penses-tu, mon Roger Je pense qu'on va arrêter, parce qu'on est en batterie faible. Batterie faible, Le portable de Benoît. Batterie faible, allez, à dans 15 jours, à dans 15 jours, dans 15 jours. Salut, les radaristes.